Je suis le chrétien là. on a prié aussi des malades. Ah, ok. Donc, on, on peut parler à, à 20 heures. Hein? Oui, à 20 heures. Bon, 20 heures, oui. heure, heure de chez vous au Cameroun. Euh, ici, bon, je... Oui, ça dépend, heure oui, de chez nous au Cameroun, oui. Ah, ok. Je pense, ici, à, ici chez nous, ça, ça sera 22 h hein? 21 heures bien 22 h mais je vais vérifier. Je vais vous, vous parler... Pour qu oui, puisse... mais en tout cas, à partir de 19h, je suis déjà libre. Euh, à partir de 19h, ok. Moi aussi, je serai oui. libre à partir de 19h. Donc, on peut parler comme vous voulez, à 20h. On va parler, D'accord. puisqu'il y a deux points. Je vais vous montrer que l'islam, ce n'est pas une religion abrahamique. Et puis, Muhammad n'était pas prophète. On va parler de ça. Hein? D'accord. Ah. Et, on va pas aller et si vous, voulez, si vous voulez on peut faire même un appel en vidéo, WhatsApp vidéo si vous voulez il oui, n'y a pas de soucis oui, on va faire donc. A pas de soucis. On, on va faire donc une, une petite émission là le soir mm -hmm. je vais vous appeler par WhatsApp vidéo et, et puis je vais vous envoyer même la copie, dès qu'on termine je vous envoie la copie directement d'accord ah, ok. Vous êtes de quelle église? Mm -hmm. Je suis de l'union des églises baptistes du Cameroun. Ah, église baptiste. Ok, ok, ok. Oui, ah, oui. Ouais. Consacré, depuis, consacré depuis 12 ou 14 ans. Ah, donc, vous, vous êtes diacre vous êtes ou bien pasteur? Je suis docteur en théologie. Ah, ok. Ok, ok. Comme ça, je vais lancer ça le soir. Moi aussi, je pars à l'église. Hein? Je pars à l'église dans quelques minutes, là. Je sors de la maison. Maintenant, les après-midi, je, je serai libre. Dans les après-midi, même à partir de, de 16h, 17h, je serai libre. Hein? D'accord. Okay. Hein? ok, je vais vous contacter pour qu'on puisse parler sur la religion. D'accord. Ok, merci. Shalom. Mm -hmm.